Marie souhaite se rendre dans un supermarché lui étant accessible. Où trouver cette information Bien sûr, l'application J'accède, bien sûr. C'est simple d'utilisation. Dans la barre de recherche de J'accède, Marie indique qu'elle cherche un supermarché, elle clique sur Valider et comme elle est géolocalisée, tous les supermarchés à proximité d'elle apparaissent sur la carte. Maintenant, Marie va affiner sa recherche en recherchant le supermarché correspondant à sa mobilité. Elle va donc dans la partie filtre cliquer sur Accès de plein pied, Accès total en fauteuil roulant, Porte automatique, etc. La carte de Sed se met à jour et indique uniquement les lieux correspondant à ses besoins d'accessibilité. Ensuite, il ne reste plus qu'à cliquer sur le pictogramme du supermarché le plus proche, on vérifie que son accessibilité correspond ont bien à ses besoins. Et voilà, c'est simple, en moins d'une minute et seulement quelques clics au travers de l'application J'accède, Maru a pu organiser une sortie réussie et a donc une vie facilitée.